Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo parce que je pars demain en tour du monde pendant un an en sac à dos et aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'emmène avec moi. Alors on va commencer par le modèle de mon sac. C'est un Deuter Aviante Access Pro 65 plus 10 litres. De base il vient avec un petit sac à dos de 10 litres à côté que je ne prendrai pas pour ce voyage parce que je me suis rendu compte que c'était pas super pratique ce sac. Euh, mais par contre le gros, euh, je l'adore. Le gros avantage de ce sac c'est qu'il s'ouvre en format valise. Donc en gros... Tout s'ouvre par le compartiment principal et pas par le dessus parce que ça c'est vraiment pas pratique au quotidien. Et il a un deuxième truc que moi j'adore c'est qu'en fait il a une housse de protection pour les anses. Et donc en fait celle-ci elle est directement intégrée au sac, vous pouvez pas l'enlever. Et l'avantage c'est que quand vous prenez l'avion en soute etc. Ça n'abîme pas ce qu'il y a dedans, les sangles ne s'accrochent pas partout. Et là en dessous j'ai aussi calé la housse de pluie du sac. Et donc j'ai caché la housse de pluie. Là dedans, comme ça elle est facile d'accès Et en plus de ça, j'ai accroché un mousqueton euh, Si jamais je veux me trimballer avec ça dehors euh, En attendant la pluie La housse de pluie n'est pas fournie avec, moi je l'ai acheté chez Decathlon Autre truc super cool pendant que je suis là C'est que les hanches sont réglables De cette hauteur à cette hauteur euh, Moi je l'ai à au plus bas parce que j'ai un petit dos Et que ça, ça doit être sur mes hanches Ok, donc on va passer à tout ce qu'il y a dedans Je prends aussi avec moi, pour l'instant ils sont accrochés dehors Mais après ils seront à leur place Deux cadenas, un pour le sac et un pour les casiers En auberge de jeunesse ah voilà à quoi il ressemble dedans. Euh, là, il est vraiment terminé, donc tout ce que je vous montre, ça va venir avec moi. Commençons par le commencement. Dans la poche en haut ici, j'ai mis mon kawaii. C'est un de mes meilleurs achats ce kawaii, parce qu'après avoir habité à Lille, croyez-moi que je l'ai déjà rentabilisé. Et je le mets en haut pour euh, que s'il si se met à pleuvoir d'un coup, j'ai accès rapidement à mon, mon kawaii sans avoir à fouiller tout le sac. Dans cette poche là, j'ai mes serviettes microfibres. Alors là, j'ai une serviette pour les cheveux. Et une serviette pour le corps. De base on avait pris une pour la plage mais je l'ai déjà perdue. Donc en fait j'en rachèterai une sur place. Mais les serviettes microfibres de chez Decathlon ça prend pas de place, c'est léger, c'est parfait. Je les mets dans une poche à part parce que si un jour je dois partir et qu'elles sont encore mouillées, ça m'évite de mouiller tout le sac. Ensuite tout de suite sur le dessus j'ai la trousse de toilette. Euh, alors c'est pas la trousse de toilette la plus compacte. Qui soit, je vous l'accorde, il euh, y a beaucoup d'espace encore inutilisé dedans Mais parce qu'il y a beaucoup de produits que je veux acheter sur place Le gros avantage de celle-ci et la raison pour laquelle je la prends même si elle est un peu grosse euh, c'est parce que dedans il y a un miroir et en plus c'est un petit crochet qui s'accroche partout et franchement c'est pratique. Alors là il y a deux petits filets, dans le premier il y a un truc pour se nettoyer les oreilles, une pochette pour les bijoux et puis ça euh, c'est un gant démaquillant avec lequel il n'y a pas besoin de démaquillant. Il y a beaucoup des choses que je prends avec moi qui ont l'objectif d'être zéro déchet. Alors je ne fais pas un voyage zéro déchet déjà parce que je prends l'avion et que c'est du carbone et euh, en plus de ça parce qu'il y a quand même un peu de plastique, vous le verrez mais j'essaie de limiter au maximum. Et dans celle-ci, on a tout ce qui est élastique pour cheveux. De toute façon, je les perds à peu près euh, 40 fois par jour. Donc je pars avec un bon stock. Là, euh, la trousse à médicaments. Donc ça, ben, elle est hyper complète, hein, vous vous en doutez, parce que j'ai besoin d'être de... sûr que je puisse me soigner. Le médecin du CHU où j'ai fait mes vaccins m'a fait une ordonnance genre ultra complète de tout ce que j'avais besoin d'amener. Et puis s'il faut, bien évidemment, je consulterai sur place. Ici, on a tout ce qui est savon. Je n'ai pris que des savons solides du shampoing, après-shampoing, savon pour le corps, savon pour le visage et savon de Marseille pour laver les vêtements. Et tous les liens sont dans la, dans la description. J'ai pris une crème euh, cryo, en fait il fait froid, donc si un jour je marche beaucoup, j'ai fait une grosse rembourse, et des courbatures, que sais-je. Ça marche vraiment super bien et ça relaxe vraiment tous les muscles du corps. Un tube d'homéoplasmine, c'est la seule chose qui marche sur mes lèvres. Un antifrice, une crème pour le visage. Et puis on a un déo. Alors oui tout ça c'est du plastique euh, que je vais finir par jeter à un moment donné. N'empêche que le déo solide pour moi ça ne, ça ne fonctionne pas, je n'ai pas trouvé un qui m'aille. Euh, et le dentifrice bah, j'avais déjà commencé celui-ci donc bah, autant que je l'amène. Enfin malheureusement euh, le dentifrice solide c'est pas encore pour les gens qui voyagent non stop donc c'est un peu compliqué. Un mascara et un euh, parfum. Alors j'adore le parfum mais ça prend beaucoup de place donc euh, j'ai opté pour ça et puis s'il faut, je trouve pas du parfum sur place. Sur le premier côté, j'ai un gant euh, japonais, je crois que ça s'appelle, mais ça évite d'acheter du gommage. Un thermomètre et puis j'ai deux huiles essentielles, euh, celle de lavande vraie et de Ravine Prenez-les bien bio si vous les prenez. Ma maman m'a dit que c'était super important. Ah oui, ce que j'ai oublié j'ai mon rasoir de sûreté, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans cette pochette-là, il y a aussi un, un savon, euh, enfin, genre un pain de rasage, donc en gros ça fait euh, comme de la mousse à raser, mais en solide. Et du coup, rasoir de sûreté, certes c'est plus lourd qu'un rasoir en plastique, mais j'ai pas besoin de le jeter. Oui, j'ai aussi une brosse à dents, vous vous en doutez, mais elle vient avec en cabine. Alors le conseil numéro 1 que j'ai à vous donner si vous partez en voyage en sac à dos, c'est de prendre des cubes de pactage. Euh, vous les trouvez sur Amazon, pas très cher. Et l'avantage, moi des miens, c'est qu'ils sont compressifs. Du coup, ça compresse les vêtements et ça prend moins de place. Ça, c'est tout ce qui est sous-vêtements euh, et puis maillot de bain. Euh, maillot de bain, j'en ai pris 4 euh, il me semble, dont un en une pièce. Ici, on a les pantalons. Alors euh, franchement, je trouve que j'ai été sage et j'ai pas pris euh, trop de vêtements. J'ai juste pris un pantalon large, un jean. En sachant que je vais en Thaïlande en premier, donc je sais que des pantalons confort, je vais en trouver. C'est pour ça que je prends que ça. Un short kaki. De chez Columbia que j'ai acheté 4,50€ sur Vinted. Il est comme neuf le truc. Un short de sport et puis j'ai un short en jean noir mais qui vient avec moi dans mon sac au cas où il me perd ma valise pour les premiers jours. Le jean, alors je le prends parce que je pars un an et que je sais qu'à un moment donné j'aurai envie de mettre un jean et pas que des pantalons larges et hyper confort. Donc je le prends et puis si je me rends compte que vraiment je le mets pas et qu'en en 5 mois je l'ai pas porté une seule fois, je le donnerai ou je le renverrai à la maison, je verrai. Ensuite, on a un autre cube, euh, celui-ci, c'est uniquement une veste euh, sans manches chauffante. Je pense pas que j'en aurai besoin pour les premiers mois en Asie, parce qu'il fait relativement chaud. Par contre, il se peut qu'il y ait un ou deux soirs où il fasse très frais, et je sais que typiquement en Afrique, elle m'a manqué. Donc, je la prends, et je me dis qu'avec ça, bah, n'importe quelle température, je pas vraiment froid, de toute façon, je vais pas le nord non plus. Sac de linge sale, hyper important. Bon, on va rester dans la ligne des vêtements, euh, ça, c'est mes t-shirts. Franchement, je trouve que j'ai été sale, excusez-moi, mais des vêtements, j'en ai pas tant de ça. Euh, je vais pas vous faire le tour de tous mes t-shirts, mais ça se présente comme ça, là-dedans il y a aussi une robe et une chemise et un t-shirt manche longue et sinon j'ai pris deux t-shirts et que des débardeurs. Et c'est littéralement tout pour les vêtements, euh, en plus de ça j'ai mes culottes de règles qui prennent leur place, mais c'est trop important je trouve d'éviter d'acheter des protections hygiéniques jetables, surtout si on sait que ça nous convient. Ça, j'ai longtemps hésité à le prendre, euh, mais au final je me suis dit que comme j'étais pas sûre de où je dormais et que j'aimerais bien faire des projets un peu dans la campagne, etc. J'ai pris quand même un sac de couchage. Il est vraiment, franchement, c'est plus compact que j'ai trouvé. Un will, ça un ça. C'est pile pour les températures où je vais et c'est vraiment pratique. On sait jamais, franchement, je pars tellement longtemps que j'ai envie d'être sûre que je puisse dormir dans mon truc propre. Propre et chaud, c'est important. Là, j'ai mon paquet de crème solaire. Alors pareil, ça prend son poids et sa place. Mais bon, c'est trop important la protection solaire. Donc, j'ai pris une crème à veine en gros format et en petit format pour le visage. Euh, j'ai pris de la biafine parce que merci les coups de soleil. De l'anti-moustique 5 sur 5 tropique parce que la malaria, je ne la veux pas. Et puis un stick à lèvres solaire. Là-dedans, il y a aussi une crème anti-friction pour les ampoules, pour les pieds. Parce que je sais que ça peut arriver quand on marche longtemps. Donc cette crème, ça me sauve la vie. Et puis, on a quand même plutôt avancé sur le gros compartiment. À l'intérieur du sac, j'ai une petite poche en filet, comme ça. Donc je vais vous montrer ce que je mets dedans. J'ai une paire de lunettes de soleil en plus, au cas où je perde les miennes. Elles sont hyper légères et franchement, elles font très bien l'affaire. Une frontale, parce que c'est vraiment toujours utile. Ça, alors ça, je crois que c'est l'achat de mon voyage. Vous voyez la taille que ça fait bah ça fait un poids à peu près identique, c'est inexistant. C'est une corde à linge avec des sortes de pinces intégrées. Donc en fait, bah où que je sois, je peux étendre mon linge. Et si genre les cordes à linge chez la personne où je suis sont un peu rouillées, ça m'évite de salir tous mes vêtements avec de la rouille. J'ai ma propre corde à linge. Ensuite, j'ai une sorte de petit truc que je dirais pas couteau suisse, mais il euh, y a une pince, des tournevis, un couteau, pardon, un truc un peu multi-usage. Comme ça, euh, je peux m'en sortir dans, dans pas mal de situations. Et ensuite j'ai une couverture de survie, euh, je compte pas faire des trucs de fou. Vaut mieux l'avoir avec ça, genre si un jour je pars en rando et que je me prends un énorme coup de froid. Donc, je préfère l'avoir avec moi, ça prend pas de place et au moins je l'ai dans le sac. Et puis ensuite euh, caché au fin fond du sac, j'ai un de bag. Et puis ici, ça c'est d'ailleurs inclus dans le sac, euh, ça s'accroche au fond du sac, c'est génial. Mon sachet, enfin mon compartiment chaussures. Donc Je vais vous montrer quelles chaussures je prends avec moi, une paire de Birks. Alors, j'ai un peu une relation d'amour et de haine avec ces chaussures, c'est-à-dire que je les trouve pas particulièrement confortables, mais je les mets quand même tout le temps parce que j'adore. Donc, euh, bah, birk. Paire de tongs, hein, parce que bah qu'est-ce qu'on ferait sans une paire de tongs Et puis, une paire de chaussures de rando, c'est des mammouths euh, hyper confortables. Elles sont en plus, euh, je sais plus comment on dit pour des chaussures, mais waterproof. Enfin, en gros, il euh, n'y a pas, pas d'eau qui rentre quoi. De total, j'aurai quatre paires de chaussures. Et voilà, c'est littéralement tout ce que j'ai dans mon sac à dos, le gros sac à dos. Je trouve qu'elle était hyper raisonnable sur ce que j'ai pris. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de voyager avec des valises de 25 kg, ben franchement, je suis fière. Ok, donc je vais vous montrer ce que je prends avec moi en cabine. Je vous mets maintenant un clip de ce à quoi je vais ressembler avec mes deux sacs ensemble. Donc voilà, ça c'est mon sac que j'amène en cabine avec moi. À la base, c'est un sac de ski, mais ça fait des années que je l'ai, il a pas bougé et je sais que je l'adore. Donc, poche du dessus, il y a ma carte d'identité, un masque même si je vais en acheter en, tissu, en papier, euh, des écouteurs, une pince à cheveux et du gel hydroalcoolique ah oui bah en fait je vais commencer par ça ce qu'il y a sur le côté là c'est ma gourde à la base c'est une gourde Nalgene à laquelle j'ai rajouté une life straw avec un kit pour mettre la life straw sur n'importe quelle bouteille life straw c'est un filtre à eau comme ça je peux boire l'eau d'à peu près partout sans tomber malade c'est quand même pratique dans les pays où la tourista est relativement présente et je l'ai accroché avec un mousqueton pour pas que ça tombe ensuite j'ai une petite trousse euh, de confort on va dire <rire> dans laquelle il y a je vous promets qu'elle est là, ma brosse à dents, une brosse à dents bambou, ça reste dans ma démarche, des lingettes, on m'appelle, Qui m'appelle. Et Léa c'est ta maman. Du rescue pour l'anxiété, tout ça on sait jamais. De l'homoplasmine de nouveau parce que vraiment c'est nécessaire. Et puis après j'ai de la ville, les médicaments de premier secours et des élastiques pour les cheveux. Dans cette même poche avant, du coup, ma brosse à cheveux, une trousse avec plein de feutres colorés, des stylos, ont de papier, gomme, etc. pour pouvoir écrire dans mon journal de bord. Euh, donc ça, c'est mon carnet de voyage. Il est déjà bien entamé parce que je l'ai utilisé au Kenya. Et en gros, euh, l'objectif, c'est d'écrire tous les jours euh, ce que je ressens dans mon voyage et ce que je vois. Donc euh, comme ça, ça me laisse une trace écrite et, et j'adore me poser en fin de journée et écrire mes sentiments là-dedans. Avec ça, je prends un répertoire euh, pour noter en fait le contact de tous ceux que je rencontre. Parce que ça laisse une trace écrite pareil et je me dis ça se trouve dans 10 ans je chercherai le numéro de quelqu'un, je l'ai perdu, bah là-dedans je l'ai. Ma Kindle, liseuse, j'adore, euh, ça permet de lire partout et j'adore lire, je lis euh, plusieurs livres par mois, meilleur investissement que j'ai fait. Mon portefeuille dans lequel j'ai déjà quelques taille-battes, euh, donc la monnaie thaïlandaise, comme ça euh, j'arrive et j'ai pas besoin de retirer immédiatement. Un support téléphone parce que je fais des TikTok, euh, je me suis mise à TikTok, donc bah, hyper pratique pour faire des TikTok un peu partout. Et puis la cup menstruelle euh, au cas où j'ai mes règles qui arrivent euh, en plein vol. Donc je pars avec ça et puis euh, des culottes menstruelles parce que la cup je suis pas encore ultra euh, adaptée à ça. Et puis la grande poche. On commence par cette petite pochette euh, Captain Hanson dans laquelle je mets tout ce qui est chargeur, disque dur, tout. Comme ça j'ai tout au même endroit. Ma GoPro elle rentrait pas dans la petite pochette mais euh, GoPro. Mon sac à patates, j'appelle ça un sac à patates En gros c'est un peu une... comme un sac de couchage Mais c'est une seule couche Donc Genre vraiment c'est du coton est Très pratique si par exemple je j'ai super froid J'ai quand même une couverture avec moi Et je la prends en, sac, en plus du sac de couchage Mais par contre typiquement c'est juste Je trouve que les draps dans lesquels je dors sont pas très propres ça fait l'affaire. Et ensuite, j'ai mon kit de sommeil là-dedans, je l'appelle ça comme ça. Sachez que pour moi, le sommeil, c'est vraiment le truc le plus important. Genre J'ai besoin de mon sommeil, sinon je ne fonctionne pas. Donc je me suis mise vraiment dans les meilleures conditions pour dormir, d'où le sac de couchage, le sac à patates et tout ce que je vais vous montrer. J'ai un oreiller gonflable de voyage. Il euh, y a beaucoup de trucs que j'ai qui viennent de la marque C2Summit parce qu'ils font des trucs fous et vraiment ultra pratiques pour voyager. Il se gonfle, il est rectangulaire, donc euh, je peux même l'utiliser dans, dans un lit normal. J'ai ensuite mon masque les yeux, euh, il est... alors j'ai investi hein, parce que c'est un vrai masque pour les yeux là il est rembourré sur les côtés il a du truc en dessous pour pas qu'on y ait de la lumière qui passe et il tient super bien donc vraiment je ne vois absolument rien, c'est fantastique et le dernier truc c'est des boules caisses mais pas des boules caisses genre de la marque boules caisses, c'est des vraies boules caisses réutilisables en silicone j'ai eu l'occasion de la tester, ça marche vraiment très bien et j'ai jamais allé jeter ni à en racheter ça prend pas de place, c'est tout léger je trouve ça parfait, je les ai trouvés sur Amazon ça m'a coûté 19 euros mais croyez-moi, le sommeil c'est hyper important et je sais que je vais dormir que dans des auberges de jeunesse où ben forcément il y a du bruit donc euh, la qualité avant tout. Ensuite j'ai le foulard de ma maman, euh, foulard parce que bah, c'est toujours pratique d'avoir un foulard. Pareil si j'ai un peu froid, si j'ai besoin de me couvrir les épaules pour voir un temple, si je veux un peu plus d'intimité dans mon lit, dans l'auberge, le foulard. Un tube euh, bah, qui se déplie parce que si je sais pas je cuisine un truc un jour et qu'il y en a plus pour le lendemain. Là -dedans. Et puis là c'est ma tenue de secours au cas où ils perdent ma valise euh, dans les aéroports bah, J'ai mon, mon petit truc de secours pour me changer quoi. Et ensuite j'ai une batterie portable, une power bank, qui est solaire celle-ci Donc où que je sois je peux charger mon téléphone euh, Je l'avais prise pour le Kenya et franchement déjà je peux charger trois fois avec ça Et en plus de ça elle charge au soleil c'est quand même fantastique Pour terminer j'ai ma pochette de, de documents dans laquelle j'ai photocopie de passeport de carte d'identité, euh, preuve des vaccinations Covid, tout ce qui est nécessaire euh, si je perds mes documents ou si on me demande d'autres documents. Il y aura mon ordinateur qui n'est pas, euh, pas encore là, mais mon ordinateur sera avec moi. En plus d'absolument tout ça, j'amène avec moi une euh, banane, entre guillemets, une pochette. Celle-ci c'est Lululemon. Je l'ai trouvée par pure chance chez Lululemon à Paris. Mais elle est vraiment pratique parce qu'elle est fine. En fait elle n'est pas énorme, elle est toute fine devant, elle est rectangulaire, elle prend pas trop de place. Et il y a une poche derrière, un peu cachée, c'est-à-dire elle est vraiment pas visible à la personne qui arrive devant moi, dans laquelle je peux mettre mon passeport et m'assurer qu'il qu soit proche de moi et qu'on me voile pas, parce que sans passeport, je ne vais pas loin. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile si vous réfléchissez à faire un long voyage en sac à dos. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes aventures et surtout à venir me suivre sur TikTok, parce que c'est là où je poste le plus. Ciao